La, la, la question du, du reclassement, c'est euh, souvent un sujet délicat, à fortiori quand le, le salarié n'est pas préparé. Pour moi, le, le plus important d'abord, c'est rester humain. Comprendre que euh, pour certains salariés, il y a un fort attachement au métier, ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais ça arrive aussi. Et donc on doit être amené, petit à petit, à l'aider, à, à, à, lui, à lui faire prendre conscience que le maintien au poste ne sera pas possible, que ce soit pour des raisons physiques ou psychiques, mais qu'il y a des possib possibilités de l'aider dans des bilans de reclassement ou de reconversion professionnelle, l'obtention de formations, de financement de ces formations, et il y a aussi ce qu'on appelle des essais encadrés avec la sécurité sociale où on peut lui permettre de tester un nouveau métier. La mutation, le, la reconversion professionnelle, c'est un sujet très délicat mais heureusement, en France, on a quand même beaucoup d'aides et de dispositifs pour cela. J'ajouterai quelque chose aussi sur euh, ces possibilités de, quand il y a une nécessité de, de changement. Euh, on est souvent confronté à des, des salariés qui vivent très mal, la recommandation leur fait de demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui facilite grandement les aménagements, ou la, la demande de mise en invalidité de première catégorie qui permet de réduire le temps de travail sans, quasiment sans perte de travail quand il y a une prévention euh, associée à leur contrat. Beaucoup de salariés vivent ça comme une honte, vivent ça comme un risque de stigmatisation. Discrimination dans l'entreprise, et je pense que le rôle de l'équipe santé travail dans la dédramatisation et l'utilité de la reconnaissance travailleur handicapé ou de l'invalidité est fondamental.